Bonjour à toi chers spectateurs, je verrai toujours vos visages de Jeanne Ça m'intriguait parce que j'ai vraiment l'impression que Jeanne Rie, en tant que réalisatrice, a vraiment trouvé un fil conducteur de création cinématographique qui est assez fascinant parce qu'elle veut s'accrocher au réel, mais au réel hyper humanisé. C'est quelque chose qui donne lieu à Pupille, son précédent métrage, qui était particulièrement intense émotionnellement et qui moi m'avait totalement surpris parce que sur le papier je m'attendais à un truc très cliché, très à la française, et elle est vraiment dans quelque chose de très accroché à la société, de très réel, de très crédible et en même temps de très sensible émotionnellement. Donc j'avoue que ce nouveau métrage avait l'air de se prêter exactement au même jeu avec le spectateur. Le résumé pour faire simple, la justice réparatrice consiste à mettre en face à face des victimes et des agresseurs pour que les uns et les autres se comprennent. Qu'elle soit dans le cas par cas ou le travail de groupe, nous allons suivre différents acteurs de cette justice hors du commun. Bien au-delà d'avoir réussi à trouver un fil conducteur, je pense que Jeannery a trouvé une manière de faire et de mettre en forme des sujets de cinéma qui sont extrêmement justes. On va juste mettre tout de suite quelque chose au clair. Jeannery est très directive dans sa manière de mettre en scène ses films. C'est-à-dire qu'il y a peu de place finalement pour la liberté d'interprétation face à ses métrages. Elle sait dans quelle direction les emmener, elle sait comment les diriger, elle sait bien les diriger, mais émotionnellement, ces films sont très unidirectionnels. On sait exactement quelle émotion elle veut nous faire ressentir, on sait exactement dans quel contexte, avec quel visuel, avec quelle forme, avec quelle couleur. Tout est vraiment très monocorde de ce point de vue-là. Donc c'est le plus gros défaut, car je verrai toujours vos visages. Parce que derrière, c'est un film d'une immense sensibilité. C'est un film très équilibré dans ce qu'il cherche à raconter. C'est un film qui arrive à la fois à avoir un bagage sociétal et juridique qui je trouve est très intéressant et très complet, et en même temps qui sait à quel moment elle doit l'effacer pour faire en sorte que l'humain ressorte plus, on va dire, que la crédibilité même du récit. Et ça, peu de cinéastes finalement arrive parfaitement à le mettre en forme. Je veux dire des films qui veulent vraiment s'accrocher à la réalité, mais ne perdent pas de vue qu'il y a un humain derrière tout ça, c'est rare. Il y a souvent un des deux côtés qui balance trop. Il y a souvent l'hypercrédibilité du récit qui prend le pas sur, du coup, l'humain qui est en son centre. Et il y a d'autres moments, l'humain qui prend tellement de place qu'on ne peut pas forcément trop laisser de place à la crédibilité. Parce que si on laisse trop de place à la crédibilité, l'humain est mis de côté. Et Jeannery a cette intelligence d'esprit, ou en tout cas cette justesse, de toujours faire en sorte de contrebalancer pour que on comprenne l'humain et on comprenne aussi le contexte. Il y a des auteurs qui comprennent la nécessité de mettre en forme et de dominer un sujet, d'autres qui parviennent assez justement à comprendre des personnages pour les greffer à un sujet qui les touche, et d'autres qui parviennent totalement à maîtriser les deux et ainsi à nous emporter dans des œuvres totalement dans leur univers. Jeannery avait déjà prouvé, par le biais de son précédent métrage, qu'elle aimait mettre en relief les rouages du système politique et judiciaire français. Et elle le fait une nouvelle fois avec une œuvre délicate, peut-être un poil trop didactique émotionnellement, mais qui n'en reste pas moins une belle œuvre émouvante, touchante et très attachante dans sa démarche. En termes d'écriture, ce qui est assez saisissant, c'est que Jeannery, encore une fois, elle maîtrise un truc qui, pour moi, est d'une complexité immense en tant qu'auteur. L'idée d'un scénario choral. Il y a beaucoup de cinéastes qui s'y essayent. Il y en a très peu qui arrivent pleinement à maîtriser ça. Parce que, en gros, on a trois histoires qui vont suivre. Enfin, il y a une centrale et deux secondaires. La centrale, c'est donc cette réunion que l'on voit sur l'affiche. Et les secondaires, en fait, c'est un face-à-face entre un frère et une sœur, et à côté, on va dire, le quotidien des trois membres que l'on suit de l'association. Et je trouve que d'avoir ce nerf central qui permet d'avoir, on va dire, une connexion émotionnelle sur l'ensemble du film et à côté d'avoir ces petites histoires, ça permet de parfaitement doser, on va dire, l'équilibre entre amener du politique, amener de la société, amener du juridique, et en même temps, toujours rappeler que ce sont des humains qui sont là-dedans. Que ce n'est pas juste une procédure, que c'est avant tout un lieu et un instant dans lequel on se dit ces humains s'opposent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'ils s'équilibrent et qu'ils se rejoignent Qu'ils trouvent un terrain d'entente sur lequel ils vont parfaitement réussir, si ce n'est à s'équilibrer, en tout cas à se comprendre, à se cerner, à arriver à cerner quelles émotions ils ont pu ressentir à un instant T qui a fait que leur vie a été bouleversée. C'est cette grande intelligence qui fait que le film choral trouve de la cohérence dans l'écriture de Janéry. Ça n'est jamais laissé trop le pas sur les éléments qui entourent le scénario, Toujours se concentrer sur qu'est-ce que le spectateur va comprendre, qu'est-ce que le spectateur va aimer et qu'est-ce que le spectateur va vouloir retenir à la fin de cette écriture. On sent que dans son écriture, Harry veut donc mêler de l'humain et du politique. Mêler une forme de société, mais également construire une œuvre de cinéma comprenant la place du spectateur émotionnellement au sein d'un récit qui va lui demander de cerner le propos de ce qui doit être la narration. Cela est par moments un poil trop premier degré et donc en un sens un poil trop cliché pour la cinéaste qui construit des bons personnages mais qui manque peut-être un peu de relief dès qu'ils sortent du cadre politique du film. Mais pour autant, on s'attache à ces différents héros, on s'attache à leur vision du monde, à leur manière de comprendre l'émotion qui les traverse et qui nous traverse par découlement. En termes de mise en scène, bon... Euh, autant placer tout de suite, il y a un point qui est un petit peu dérangeant. Je l'évoquerai après, mais je trouve déjà que Jeannery, elle arrive très très bien à maîtriser son film d'un point de vue réalisation. Ce qui est assez saisissant, c'est déjà il y a un très joli travail de montage. Alors je saurais pas dire précisément comment elle se débrouille pour rendre ça cohérent, mais disons que le film a beaucoup de coupes de montage. Ça se voit un petit peu. Il y a des dialogues qui sont souvent coupés en plein milieu. Il y a des raccords dans l'axe. Et pour autant, j'ai jamais eu l'impression que ça plombait le film. J'ai l'impression qu'au contraire, ça lui donnait une certaine crédibilité, une intensité, un réalisme, je dirais pas proche du documentaire, mais en tout cas qui emprunte des codes à ce style-là, qui fait qu'il y a de nombreuses séquences où j'étais vraiment en train de me dire, d'accord, ça se voit, il y a une coupe de montage. Est-ce que ça dessert le récit pour autant Eh ben non. Et c'est peut-être l'une des grandes forces et l'une des grandes maîtrises de Jeannery. C'est qu'elle arrive à rendre son récit extrêmement cohérent, même si elle y amène des éléments qui devraient un petit peu, entre guillemets, péter l'immersion. C'est pas le cas, ça amène une crédibilité, ça amène une intensité, ça amène presque une, une certaine forme de justesse d'esprit qui fait que les phrases se lient les unes aux autres, et que du coup les personnages n'en gagnent qu'en puissance. C'est assez saisissant. Un autre point que je trouve très fort, c'est qu'il y a beaucoup de scènes, c'est quasiment que des monologues ou des dialogues des personnages qui se font face ou qui dé déblatèrent, on va dire, une pensée ou un instant, une émotion qui va leur traverser l'esprit. Ça pourrait vite devenir redondant, notamment sur cette fameuse scène circulaire où les personnages sont en train de se parler les uns aux autres. C'est pas le cas. Je trouve qu'elle amène une, une vraie émotion constamment à fleur de peau, une, une générosité filmique, dramatique, émotionnelle qui fait que tout ça est parfaitement emmené et qu'en tant que spectateur, même si on voit que c'est les mêmes scènes qui se répètent, il y a une justesse de jeu, il y a une intensité, et qui est parfaitement cristallisée par deux plans, deux plans zénithaux, qui vont se faire face au début et à la fin du film. Si vous les voyez, vous comprendrez de quoi je veux parler, parce qu'ils sont similaires, et pour autant, ils semblent traduire quelque chose de complètement différent. C'est peut-être ça, la grande force de Janéry. Par contre, un point sur lequel on ne peut pas enlever que Jeannery a un petit défaut, euh, c'est comme je l'évoquais au début, émotionnellement, elle est trop didactique, et ça passe par plein de petits éléments qui, qui font que... On se sent un peu enfermé. On sent donc que Jeanne aime emmener son émotion dans une direction claire. Et cela peut être un point positif si tant est qu'il soit un minimum maîtrisé par l'auteur et qu'il ne soit pas trop monocorde. Or, c'est un peu le cas ici du métrage que nous offre la cinéaste française et c'est dommage. C'est dommage car cela passe par un jeu de lumière appuyant un peu trop le bleu, souvent associé à l'espoir ou à l'avenir. Cela passe par un travail de remise en perspective de l'émotion qui la surligne un peu trop d'ailleurs. Cela passe aussi par certaines scènes un peu trop brèves qui ne font qu'effleurer un ressenti ou une compréhension d'un personnage. Et c'est dommage encore une fois car on sent que cela n'est qu'une limite que la cinéaste semble vouloir absolument imposer à son œuvre. Alors en termes de casting, celui-ci est hallucinant. Mais vraiment hallucinant. Euh, Adèle Exarchopoulos, Dani Ben Leila euh, Becti, Elodie Bouchesse, Gilles Lelouch, Miu Miu, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, Denis Podanides, Biranba, euh, Nema Mercier. Enfin, tous sont vraiment excellents. Y a rien à redire. C'est difficile de ressortir une interprétation plus que l'autre. Parce qu'honnêtement, je trouve ce casting très équilibré. Je trouve que chaque personnage arrive à prendre assez de place. J'aime beaucoup le duo Elodie Bouches Adèle Exarchopoulos, par exemple. Je trouve qu'il est excellent. Fred Testo m'a subjugué. Honnêtement, il sort de nulle part, mais il est explosif. Mais il y a une actrice que j'ai envie de retenir. Parce que c'est une actrice avec laquelle on démarre le film et on le clôture. Et je trouve que elle distille une interprétation très douce qui sert presque, on va dire, de lien d'immersion au spectateur dans le récit. Souliane Brahim est juste magnifique dans ce film, l'actrice dégageant un magnétisme évident par sa voix et sa posture tout au long d'un métrage qu'elle domine totalement par un jeu à fleur de peau et la place de cette héroïne. Au bout du compte, Je verrai toujours vos visages est un excellent film qui confirme que Jeanne Hery est une cinéaste qui comprend l'humain, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de justesse, qui certes, par moment, a tendance à un peu trop nous diriger émotionnellement dans ses récits, que ce soit à cause de la couleur, de la lumière, de la manière avec laquelle elle pose ses récits, c'est peut-être par moments un poil problématique. Pour autant, je trouve que c'est une cinéaste qui arrive à nous toucher, à nous émouvoir, à nous transporter, à nous faire traverser plein de stades émotionnels, et c'est ça qui rend ses films beaux. En plus de sa maîtrise de casting souvent très hétéroclite, et pour autant sur lesquels on ne peut rien dire parce que tous les acteurs sont bons. Donc je verrai toujours vos visages de Janéry si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment magnifique comme moment de cinéma. A plus